Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur immobilier. 250 000 euros à placer, le fruit d'une vente immobilière, quelle est la meilleure stratégie à adopter cette, euh, cette question m'est venue d'un coaching que j'ai pu faire avec euh, Sylvie, bonjour à euh, vous Sylvie, euh, avec qui on a discuté dernièrement, et qui avait cette problématique suite à la vente euh, de, de sa résidence principale. Alors ça, ça engendre des questions, que, euh, voilà où, comment la personne vit aujourd'hui, quel est le toit qu'elle a sur la tête, quels sont ses revenus, quels sont ses objectifs, euh, quels sont ses souhaits, qu'est-ce qu'elle veut faire et qu'elle ne veut pas. En fait, il n'y a pas de réponse absolue, mais il y a déjà ces questions qui doivent euh, euh, amener la, la, la personne à, à, à vous répondre ou à vous poser d'autres questions qui vont vous amener à réfléchir. La, la banquière de cette personne donc, avait conseillé la solution suivante mettre cet argent dans une assurance vie, assurance vie qui contenait également des SCPI, de la pierre papier, donc qui produit un rendement, euh, disons 4%, et tout cela englobé dans un contrat d'assurance vie qui rapporte, euh, voilà, qui rapporte x, un pourcentage pas très élevé, mais qui est là. Et donc tout ça se capitalise au fil des années, euh, ça c'est la solution première. Qu'est-ce qui m'est euh, venu quand j'ai eu à avoir à réagir à cette euh, possibilité Alors moi, l'assurance-vie, voilà, c'est pas ce que je trouve le plus sécurisant, et puis c'est du, du long terme, vous pouvez débloquer quand vous voulez, mais c'est plus de, de la capitalisation. Et la SCPI, un des intérêts majeurs, c'est que vous, vous, vous n'avez enfin, rien à gérer, pas de locataire, pas de, vous, ne, vous ne gérez rien, donc ça c'est un grand confort. Et puis l'autre avantage de la SCPI, c'est l'effet de levier avec l'emprunt. Sauf que la personne, justement, je lui avais posé la question de savoir si vous l'empruntez, la réponse était non. Donc, elle se prive d'un des avantages majeurs de la CPI. Moralité, je lui ai dit qu'est-ce que j'aurais fait moi à sa place et je ne détiens pas la vérité, mais elle me demande mon avis, donc je lui donne mon avis. Je mettrais 100 000 euros dans un appartement, 100 000 euros tout inclus, appartement, notaire, travaux, etc., qui rapporte entre 5 et 600 euros chaque mois, net de frais, net de taxes, net de charges, 5 ou 600 euros, premier appartement, et là l'argent tombe tous les mois, versus le fait que ça a capitalé sur un, une assurance-vie. Deuxième chose que je fais, je achète un autre bien immobilier, 100 000 euros là encore, qui rapporte lui aussi 5 à 600 euros net de taxes, de frais, de charges. Ces deux biens immobiliers, alors pourquoi deux plutôt qu'un eh bien ça permet d'arbitrer si dans un an, deux ans, trois ans, on veut en vendre un pour une raison X. Eh bien, on peut le faire et rapatrier l'argent. Et puis cette base en fait, de 5 à 600 euros, en fait, elle est plutôt prudente. La Père Sylvie était étonnée, agréablement étonnée, mais c'est une base prudente et ça peut se creuser en coaching, on peut trouver des, des, des opportunités. Si on est souple, bien sûr, sur les critères géographiques, si on veut ça en plein cœur de Lyon ou de Paris, ça n'existe pas, mais si on, on a les les choses, c'est possible. Et les 50 000 euros qui restent, qu'est-ce qu'on en fait eh C'est une poire pour la soif, donc on peut mettre 10 000 euros peut-être dans l'or physique, 10 000 euros dans une assurance vie justement, 10 000 euros dans, dans les SCPI, et encore des choses un peu plus, euh, peut-être, je sais pas, dans les crypto-monnaies, pour avoir une petite, un petit pourcentage de, de, de, euh, bah, de spéculatif et puis 10 000 euros qu'on qu garde comme ça euh, de côté disponible, un livret A par exemple. Et là, vous avez diversifié, vous avez une très forte couleur immobilière, bien évidemment, puisque bah, c'est comme ça que euh, moi je préfère les choses, et donc bah, après la personne est d'accord ou pas, elle adhère, elle alignée ou pas, mais c'est ce que moi je ferais, donc euh, ça, ça a le mérite d'être beaucoup plus rentable, d'être plus tangible, d'acheter des actifs, tangible, euh, des, des choses concrètes versus un placement financier où les revenus sont encapsulés et où, euh, et où justement bah, c'est pour du futur et euh, versus le fait d'encaisser de l'argent, donc entre 1000 et 1200 euros par mois, un vrai revenu euh, dans mon hypothèse, net également de taxes puisque quand on meuble les biens, eh bien, vous repoussez l'impôt euh, plusieurs années. Donc ça, ça peut se, ça peut se faire. Et, et les, les, le potentiel locatif, le rendement peut être tout à fait trouvé avec ce genre de biens. Euh, les biens entre 50 et 100 000 euros peuvent offrir justement une rentabilité qui permette de toucher net ce genre de revenus et encore une base prudente, je le répète. Voilà cet extrait de, de conversation lors d'un coaching que j'ai eu. Et si, si, si vous aussi qui m'écoutez, vous avez justement une somme d'argent inattendu ou attendu d'ailleurs, et que vous n'êtes pas vraiment euh, familier avec le fait de, de gérer cela, bien, vous avez tout intérêt à demander conseil alors, à votre banquier, mais pas uniquement, à, à un notaire, à des, euh, bah, par exemple, à des professionnels de l'immobilier, si vous souhaitez un coaching, on peut, on peut le faire aussi, à des, à des personnes qui ont investi euh, également, et puis euh, bah, voilà, man manœuvrer avec le risque, mais peut-être pas tout mettre les œufs dans le même panier avec euh, un placement financier, euh, voilà, équilibrer un petit peu les choses et plutôt euh, balancer sur l'immobilier, c'est ce que je préfère. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé, si vous êtes agréable, problématique, mais là, et quel que soit le montant d'ailleurs, je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à vous abonner à la, à la chaîne pour voir les prochains appartements, là c'est un, un bien immobilier euh, dans lequel je me trouve et dont j'ai fait la visite précédemment, et euh, à, à vous inscrire euh, dans la description de cette vidéo, il y a une... Euh, euh, une proposition, c'est un mail quotidien, un mail que j'écris chaque jour pour vous faire progresser dans l'immobilier et pour vous faire des propositions également des offres qui ne sont accessibles qu'à ma liste et euh, pas euh, ailleurs. A très bientôt dans les prochaines vidéos et dans la liste de contacts si vous le souhaitez. Au revoir.